Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas investi dans les crypto-monnaies au mauvais moment ou que vous avez revendu quand vous avez eu des bénéfices. Donc pour le moment c'est la panique parmi beaucoup d'investisseurs euh, qui ont acheté des crypto-monnaies et euh, bon c'est clair que moi je l'ai toujours dit euh, il faut être très prudent avec euh, avec le marché des crypto-monnaies, ça monte, ça descend, ce n'est vraiment pas pour les amateurs. Moi je me suis retiré de ça après avoir pris des bénéfices parce que j'avais de l'expérience, je savais que ce n'était plus le moment d'investir. Et si vous regardez ma vidéo de juin 2021 donc du 17 juin 2021, donc vous voyez ma vidéo « Acheter du Bitcoin maintenant, est-ce une bonne idée ?» Donc le 17 juin 2021, je vous invite à, à aller regarder cette vidéo et euh, vous écouterez ce que je vous disais. Donc, euh, lorsque, en résumé, lorsque, lorsque vous avez un marché sur lequel euh, donc il y a des très gros gains, et bien quand tout le monde commence à vouloir avoir sa part du gâteau, euh, donc le public, c'est trop tard. Donc, c'est ce que beaucoup de gens ont, ont fait. Et moi, je me suis amusé à voir, à voir tous les gens qui devenaient experts en crypto qui vendaient des formations dans les crypto-monnaies. Et il y a certainement beaucoup de personnes qui ont acheté des formations dans la crypto en se disant, moi aussi, je veux gagner dans les crypto-monnaies. Et probablement que la majorité a perdu énormément d'argent donc en, investissement, en investissant dans les crypto-monnaies. Il faut savoir que les crypto-monnaies sont soi disant un marché parallèle ou au parallèle, parallèle aux banques donc que ce serait en dehors de la maîtrise des banques et des états. mais Il est clair que ceux qui dirigent le monde et qui dirigent les banques et qui ont les grosses fortunes ne vont pas, laisser, ne vont pas vous laisser vous, ne vont pas me laisser moi euh, faire des gains euh, en dehors des marchés euh, classiques donc oubliez cela. Euh, comme je vous le disais donc dans, ma, dans cette vidéo du, du 17 juin 2021, vous pouvez jouer à ça donc euh, comme, comme acheter un billet de loterie euh, ou jouer au loto mais ne vous attendez pas à gagner de l'argent euh, avec les crypto-monnaies. Donc si vous voulez vraiment vous amuser à ça et eh bien euh, faites-le mais euh, investissez 500 euros si vous le voulez mais ne vous attendez pas à devenir riche de cette manière-là. Lorsque j'ai fait ma vidéo donc du 17 juin on était ici. Donc on commençait à avoir un rebond. Donc vous voyez que je disais bon faites-le si vous voulez, investissez si vous le voulez. Euh, mais investissez un tout petit peu comme, comme investir dans un billet de loterie. Écoutez ma vidéo et vous verrez il y a des choses intéressantes dans cette vidéo. Et après, vous voyez, le marché est redescendu sur ce niveau-là. Et puis il est remonté. Alors effectivement, ceux qui ont, qui ont acheté là, eh bien, euh, ils voyaient, ça montait, ça montait. Mais qui parmi eux, parmi les amateurs, a coupé ses gains quand il était ici, ici ou ici Ou même quand ça a commencé à baisser Je suis certain que 99% de ceux, des amateurs qui ont acheté à ce moment-ci, en se disant, voilà. On peut, on peut racheter ça monte, ça monte. On espérait que ça aille beaucoup plus haut, beaucoup plus haut et n'ont jamais revendu ici et actuellement où est-ce qu'ils sont Ben ils sont en train de perdre de l'argent parce que ça m'étonnerait qu'ils aient acheté idéalement ici ou même ici et donc là ils sont en train de perdre. Donc je vois des gens qui disent il ne faut pas paniquer, euh, c'est l'occasion de racheter etc. Faites ce que vous voulez mais moi je vous dis ce n'est pas pour les amateurs ce genre de choses, ce n'est pas ce n'est pas un truc où vous, vous allez pouvoir devenir riche sans vous occuper euh, des marchés financiers. La bourse c'est quelque chose de sérieux ou bien vous vous amusez à, à mettre un petit peu d'argent dedans. Mais si vous voulez réellement gagner de l'argent, euh, il faut apprendre euh, quand investir et sur quoi investir. Et là vous voyez ici, on a cassé ici ce niveau-là, on a une mèche ici, on a une réaction là, ok. Mais est-ce que ça va repartir vers le haut Moi je ne sais pas en tout cas ceux qui disent « Oui c'est le moment d'acheter, <rire> vous faites ce que vous voulez, moi en tout cas je n'achète pas à ce niveau-là » parce que le marché peut très bien se casser encore la figure et aller beaucoup plus bas et euh, que dans quelques mois on ne parle plus euh, ni du bitcoin ni des autres crypto-monnaies. Alors il y a toujours des gens qui disent bah, « Tant que je n'ai pas vendu, euh, je n'ai pas perdu ». Ok mais euh, si vous avez investi des, des milliers d'euros là-dedans ben, vous, allez, vous allez voir que vous risquez quand même de tout perdre. Je ne vous dis pas de vendre maintenant, c'est vous, vous prenez vos responsabilités. Vous n'avez pas vendu quand vous étiez gagnant, vous êtes en train de, de perdre. Bon ben tant pis, hein, c'est à vous, vous d'assumer mais en tout cas ouais. il vaudrait mieux que vous investissiez dans des formations plutôt que de jouer à l'apprenti sorcier de cette manière-là. J'ai plus de 15 ans maintenant d'expérience de, en bourse, je peux vous dire que des amateurs qui perdent de l'argent, j'en connais beaucoup, euh, j'ai des gens qui m'ont appelé en me disant qu'ils avaient perdu des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc j'ai un monsieur qui, qui m'a appelé, il a perdu plus de 700 000 euros. Donc il ne faut pas, faut pas jouer avec ça. Hein. La bourse, c'est quelque chose de sérieux. On peut gagner beaucoup d'argent, mais il faut se former, il faut savoir sur quoi investir et à quel moment investir. Donc actuellement, les crypto-monnaies, vous oubliez ça. Je vois même des gens qui, qui, qui n'y connaissaient rien, qui deviennent experts en, en formation en crypto sont des charlatans, vous allez, vous allez vous planter, vous allez perdre de l'argent avec ces gens-là. Donc faites très attention à ce qu'on vous dit, réfléchissez, euh, ne vous laissez pas prendre au piège, il faut vraiment se former. Si vous voulez apprendre sur quoi investir et comment investir Ben moi j'ai beaucoup de formations. Vous voyez ici, Formation Market Profile, Formation Trading Complète, Formation Scalping Complète, Formation Scalping plus Ishimoku, Formation Ishimoku Kinko io, Formation Scalping Complète plus Market Profile et Formation Trading Complète Market Profile. Donc si vous cherchez euh, euh, une bonne formation, ben regardez moi Serge Demoulin ça fait 15 ans que je fais du trading, euh, donc moi j'investis dans les, dans les domaines qui rapportent de l'argent donc je suis dans l'immobilier aussi ici à Tenerife. Donc euh, on peut gagner de l'argent, on peut gagner de l'argent en bourse et puis l'investir en immobilier. Si vous faites re des recherches sur mon nom vous verrez que euh, moi je n'entraîne pas mes clients dans des choses hasardeuses et euh, je les conseille le mieux possible. Euh, mais euh, c'est certainement pas actuellement, je vais certainement pas conseiller mes clients ou les personnes qui, qui m'écoutent investir dans les crypto-monnaies. Ça c'est exclu. Donc euh, moi ce que je préfère ce sont euh, donc euh, les, les formations qui concernent essentiellement donc euh, le scalping. Donc Formation Scalping et Market Profile par exemple, là vous allez apprendre à gagner. Pourquoi Parce que les marchés sont tellement volatiles qu'on ne peut pas se permettre de laisser longtemps euh, des positions ouvertes. Donc le scalping qu'est-ce que c'est C'est prendre des bénéfices tous les jours et prendre des positions qui, qui restent ouvertes quelques secondes voire quelques minutes. Parfois quelques heures si on, a, si on voit qu'il qu y a un gros potentiel, ça on l'apprend avec les, les méthodes donc que j'enseigne. On sait à quel moment prendre ses bénéfices, à quel moment couper ses positions parce que ça part dans le mauvais sens mais on joue à très court terme donc, et on ne joue pas, on gagne de l'argent vraiment, et on évite d'en perdre. Ça, c'est vraiment euh, investir de l'argent en bourse. Parce que si vous vous dites, moi, je vais investir 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, et dans, dans quelques mois, je vais être riche, eh bien, non, oubliez ça. La bourse, ça fonctionne pas comme ça. Le trading, ça fonctionne pas comme ça. C'est une activité, certainement, celle où vous pouvez gagner le plus d'argent. C'est le métier où vous pouvez gagner le plus d'argent, mais c'est un métier, c'est une activité sérieuse. Si vous voulez réellement le faire comme une activité secondaire eh bien c'est possible mais faites-le sérieusement. Passez d'abord par une formation sinon vous allez perdre de l'argent c'est certain, c'est 100% certain. Ne vous dites pas que vous allez pouvoir gagner en bourse parce que vous avez l'intuition que ça va monter ou que ça va descendre ou parce que vous allez écouter des personnes sur internet des analystes qui vont vous dire euh, ça va monter, ça va descendre et puis après ils vont vous dire pourquoi ça n'a pas monté, pourquoi ça n'a pas descendu, pourquoi ça n'est pas descendu. Mais vous, vous aurez perdu de l'argent à ce moment-là. Donc ne comptez pas sur ces gens-là, ne suivez pas les conseils des gens qui vous disent acheter ou vendez à ce moment-là où ça va monter ou ça va descendre, non ça ne fonctionne pas. Vous devez vous apprendre une méthode avec des outils professionnels comme les, euh, le scalping et euh, donc le market profile. Avec ça vous arriverez peut-être à avoir de bons résultats mais sans ça vous oubliez. Et ne pensez pas non plus faire, faire des études, savoir quelle société va gagner ou perdre de l'argent. Si vous regardez par exemple Twitter là, euh, ça <rire> Elon Musk il a, il a bien joué le coup. Donc vous voyez l'évolution de, de Twitter ici. Alors il a dit que ça allait, ça allait monter, euh, il a dit qu'il allait acheter donc... et puis maintenant il dit qu'il n'est pas sûr d'acheter. Donc vous voyez comme ça monte et comme ça descend ici c'est totalement aléatoire, vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. Sur les crypto-monnaies c'est pareil, donc euh, quand Elon Musk il est ternu, ben ça monte ou ça descend ou quand d'autres personnes en parlent, ben ça monte et ça descend. Vous ne pouvez absolument pas vous fier euh, à des marchés comme ça. Concentrez-vous sur des marchés comme les indices donc le CAC 40, le DAX, euh, le Dow Jones, le SP500 donc marché européen ou marché américain mais en suivant des formations en tradant à très court terme. Il n'y a que le scalping qui est une méthode avec laquelle vous pourrez gagner de l'argent à court terme et de manière régulière. Je peux vous dire que j'ai payé assez euh, ces 15 dernières années pour le savoir et je, si je vous le conseille c'est pour vous rendre service. Donc n'essayez pas une autre méthode que le scalping. J'ai tout essayé <rire> en 15 ans, euh, j'ai perdu de l'argent, j'en ai gagné et j'ai vu que c'est avec le scalping qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent. Tout le reste vous oubliez. Si vous voulez vous lever la nuit comme moi j'ai fait une période pour voir combien vous perdez ou en espérant que le marché va se retourner, vous allez passer par, par cette expérience-là qui est vraiment pas agréable mais je peux vous dire que si vous voulez vraiment prendre du plaisir avec le trading et avec la bourse, faites du scalping, suivez une formation. Je pense que mes formations sont de très bonnes formations, vous pouvez voir les témoignages sur mon site. Donc vous avez pas mal de, de personnes donc euh, qui, euh, qui témoignent sur mon site. Donc je pense euh, avoir l'expérience maintenant et avoir déjà euh, suffisamment de, euh, de personnes qui ont suivi mes formations, à peu près 2000 personnes ont suivi mes formations depuis que je donne des formations. Vous pouvez regarder donc sur mon site seformerautrading.com, écouter les témoignages et vous verrez que réellement, euh, il y a moyen d'apprendre, d'apprendre avec des méthodes efficaces et de gagner réellement en bourse mais avec les marchés qu'il faut bien choisir et à ce moment-là vous verrez que le trading c'est vraiment un plaisir. Mais les crypto-monnaies vous oubliez pour le moment, n'essayez pas de gagner de l'argent facilement en bourse non, il faut suivre une formation, il faut suivre des formations et à ce moment-là vous pourrez gagner de l'argent en bourse euh, avec Serge Moulin <rire> si vous le voulez. Euh, je pense que j'ai assez d'expérience pour vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas mais euh, n'essayez pas par vous-même euh, d'investir dans les crypto-monnaies ou dans autre chose sans suivre de formation. Vous avez 100% de chance de perdre de l'argent. Voilà, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voyez, moi, je vous donne la bonne nouvelle c'est qu'il y a moyen de gagner de l'argent. La mauvaise nouvelle c'est que vous devez quand même vous former donc faire l'effort de vous former d'investir dans des formations pour arriver à gagner de l'argent en bourse. Voilà c'est ce que je vous dis donc ce dimanche 15 mai. Donc j'espère que vous ne faites pas partie des personnes qui ont perdu de l'argent en bourse avec les crypto-monnaies. Il n'est peut-être pas trop tard pour couper vos positions donc il vaut mieux Couper la main plutôt que de perdre tout le bras comme on dit. Mais euh, après vous pourrez réinvestir et regagner peut-être vos pertes en suivant euh, des formations et en investissement vraiment sur des marchés qui en valent la peine. Mais oubliez les crypto-monnaies pour le moment, euh, ça ne fonctionne pas, ça va vous faire perdre de l'argent. Et Je sais que ce n'est pas agréable de perdre de l'argent, ça m'est arrivé aussi. Donc il faut choisir les bonnes méthodes pour gagner en bourse. Voilà, si vous aimez cette vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et euh, vous pouvez me faire confiance, je sais comment on fait pour gagner de l'argent en bourse. Je vous dis à très bientôt, au revoir.